Bonjour et bienvenue sur Tricot Touch, aujourd'hui on va faire du crochet donc moi j'avais quasiment jamais crocheté je savais même pas faire les points de base mais j'avais envie de faire un petit projet genre une petite couverture à ceci près que je voulais pas qu'elle soit ni trop simple ni trop compliquée, puisque j'étais débutante totale. Dans la barre d'infos sous la vidéo, vous allez trouver un lien vers... Euh, C'est un blog, je crois, ou il me semble, où j'ai vu une, une photo de couverture qui vraiment m'a inspirée pour le coup. Je trouvais qu'elle avait toutes les qualités que je recherchais, c'est-à-dire à la fois hyper simple à réaliser, et en même temps qui est euh, un, un bel effet visuel, on va dire. Donc j'en ai fait trois. En fait, il y en a une des trois, là je ne sais pas où elle est. Je l'ai perdue, je voulais vous la montrer, mais... J'ai fait un grand ménage de printemps et j'arrive plus à mettre la main dessus. Donc là, pour le coup, on en aura deux sous les yeux. Et alors cette couverture, elle a ça de particulier, c'est qu'en fait, elle n'utilise que deux points. Un rang à l'aller en demi-bride et sur le retour des brides. Mais de temps en temps, sur les rangs de demi-bride, donc à l'allée, on viendra faire des mailles en relief, ce qui va permettre de crocheter des rayures, mais qui finalement n'auront pas l'aspect de rayures toutes droites comme on les fait Ça habituellement. peut donner des effets assez sympas, donc après, vous aurez à choisir la façon dont vous souhaitez combiner ces deux rangs, ce rang de demi-bride et ce rang de bride, au niveau de l'alternance des couleurs, au niveau de l'alternance et des moments où vous choisirez de faire des mailles en relief. Voilà, ça va vous permettre, avec deux points de base, enfin trois, puisqu'on va faire une maille, en, une maille en relief en plus, ça va vous permettre, je pense, de trouver pas mal de combinaisons et puis de laisser tout simplement aller votre créativité. Un autre aspect sympa de cette couverture aussi, c'est que pour le coup, elle est, j'allais dire, réversible, c'est-à-dire sur l'envers du travail vous avez des rayures toutes droites et sur l'endroit du travail vous avez donc ces rayures un petit peu particulières. Et ça c'est pas mal parce que ça évite d'avoir à venir doubler une couverture dont euh, l'arrière n'est pas très joli. Ce tuto est plutôt un tuto crochet débutant total. Je, je pense que les intermédiaires risqueraient de s'ennuyer. Alors pourquoi Parce que si vous voulez apprendre à faire des demi-brides et des brides, très honnêtement, il y en a pour 3 minutes et c'est pas du tout l'objectif de ce tuto. L'objectif de ce tuto, c'est d'essayer de comprendre la logique de ces demi-brides et de ces brides. Et cette logique-là, vous verrez, elle est valable pour quasiment tout, enfin, les points de base en crochet. Je m'explique. Euh, vous savez que très souvent, enfin, si vous avez regardé déjà des tutos en crochet, vous verrez que de temps en temps, on vous dit de sauter la première maille du rang. De temps en temps, en début de rang, on vous dit de monter 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, mais vous ne savez pas très bien Pourquoi mon objectif à moi, ça va être de vous expliquer la logique que j'ai trouvée dans cette façon de travailler. Alors, je ne dis pas que c'est la logique conventionnelle, je ne dis même pas que ce sont les explications conventionnelles. En tout cas, ce sont les explications que j'ai trouvées moi, c'est la méthode et la logique que j'ai retrouvée moi, et qui va vous permettre de comprendre précisément ce que vous faites. Et du coup, ces points que vous allez apprendre, qu'on va apprendre ensemble, euh, vous allez pouvoir les utiliser sans aucune difficulté dans beaucoup d'autres ouvrages et faire face à des petits imprévus parce que vous allez comprendre ce que vous faites. Enfin, je pense que vous allez comprendre ce que vous faites. Ce qui, à mon avis, et c'est la même chose en, en tricot, c'est ce que j'essaye de faire dans tous mes tutos, à partir du moment où on comprend ce qu'on fait, et eh ben après le reste, ça va tout seul. Alors, quels sont les points techniques qu'on va aborder ben Évidemment, on va apprendre à faire une chaînette, vous allez voir, c'est relativement simple. Là, pas de difficulté particulière. La seule chose qu'il va falloir bien comprendre, c'est reconnaître cette maille, reconnaître cette chaînette, savoir où piquer et comment. Mais là, pas de souci. Pour ce qui est des brides et des demi-brides, les deux choses importantes qu'on va apprendre, et vous allez voir qu'on va utiliser des marqueurs pour ça. Donc vous verrez petit à petit, vous n'utiliserez plus de marqueurs, mais pour démarrer, je pense que c'est nécessaire. Donc pour ces points de base qui sont, que sont la demi-bride et la bride, on va essayer de comprendre pourquoi on vous fait régulièrement, mais pas toujours, mais souvent sauter, une maille en début de rang, et pourquoi on vous fait monter 2, 3, 4 mailles en l'air. Ça, à mon avis, c'est fondamental. Dans les autres points techniques, puisqu'on fait des rayures de couleurs et que vous allez pouvoir alterner autant de couleurs que vous le souhaitez, je vais vous montrer deux techniques. La première consiste à faire suivre le fil. Voilà, par exemple, j'ai toujours fait suivre le fil gris et le fil rose pour ne jamais avoir à les couper. Alors, ça présente un inconvénient, c'est que du coup, de ce côté-là, la bordure n'est pas très jolie. Ce qui m'a obligé à trouver une technique pour faire une bordure un peu plus sympa. Donc là, j'ai fait une icord. corde Dans le, la barre d'infos, vous trouverez une vidéo vers un très bon tuto sur cette, sur cette façon de faire une icord. corde Je suis moyennement satisfaite parce que ça reste quand même pas super super joli. Après, il existe d'autres types de bordures, la bordure coquille en particulier. Mais là, pour moi, elle me posait d'autres problèmes techniques. Donc, je ne je, voilà, je l'ai pas choisi. L'autre technique, c'est celle que j'ai utilisée sur cette couverture-là, consiste à venir couper les fils. À chaque fois qu'on change de couleur alors là vous avez la possibilité de couper les fils et de rentrer les fils ensuite ou bien de couper les fils et de les faire suivre pour les, les tisser au fur et à mesure que vous continuez à crocheter honnêtement avec le recul je pense qu'il vaut mieux couper les fils en garder suffisamment de longueur et soit les tisser soit venir les rentrer après parce que je vous le disais cette histoire de bordure moi ça m'a un petit peu contrarié pour vous dire la vérité en parlant de changement de couleur, ce qui serait intéressant, je pense, c'est de venir crocheter cette, euh, votre couverture dans le sens de la largeur. De cette façon, vous aurez moins de fils à faire suivre sur les côtés, moins de fils à couper, moins de fils à rentrer. Voilà, c'est tout bête. Cette couverture, elle fait 75 par 40. J'aurais pu décider de la crocheter dans ce sens-là et d'avoir donc mes rayures horizontales comme ça, mais ça m'aurait fait euh, tellement de, de, de changements que je pense que, voilà. Alors, évidemment, le rang va vous paraître plus long à faire, mais vous vous y retrouverez. Faites-moi confiance parce que très honnêtement, les fils à rentrer, les fils à faire suivre, euh, les fils à tisser derrière, c'est sympa, mais bon, pas plus que ça. Dans la pas. barre d'infos, vous trouverez aussi les dimensions, enfin les dimensions, les informations qui vous seront utiles. Donc, déjà, je mettrai les dimensions de ces deux couvertures. Ensuite, je vous mettrai bien sûr les fils que j'ai utilisés et puis le, le, le, le matériel que j'ai utilisé. Alors, à propos du matériel, tiens, voilà. Euh, ah, ben non, c'est pas l'arrière, il est là, l'arrière. Voilà l'arrière de la deuxième couverture. Ouais, je trouve que c'est pas mal, franchement, ça fait, c'est pas, enfin, si on peut dire que c'est réversible en fait. Hein? Ouais. Bon, bref, passons au matériel. Alors, euh, le fil et le crochet qui va avec. Généralement, on utilise le... la taille du crochet qui est indiquée sur l'étiquette. Donc ici, moi, c'est un fil tendresse de chez Fil d'Art que j'aime beaucoup. Vous le savez, je l'ai déjà utilisé dans un tuto et un crochet. Il se tricote avec du 5. J'ai donc pris un crochet numéro 5. J'aurais pu prendre un crochet 4,5, ça aurait très bien convenu. Par contre, c'est un fil qui est très souple. Ne crochetez pas ce fil-là avec un crochet euh, très gros, ça va être tout mou à la fin. Euh, ça ne va plus être souple, ça va être carrément très mou. Ensuite, il vous faut absolument, j'allais dire, trois marqueurs deux couleurs, euh, dont, avec deux couleurs différentes. Alors, des marqueurs qui s'ouvrent. Cela s'ouvre et se ferme, ce ne sont pas les plus pratiques, mais c'est les seuls que j'avais sous la main. Vous en avez qui sont en forme de, je ne sais pas comment on peut dire, là comme ça. C'est un cercle qui n'est pas fermé, euh, qui serait à mon avis bien plus pratique. Enfin bon, là pour le coup, je n'avais que ça. Il vous faudrait, ça serait pas mal, une aiguille à laine et puis un fil de couleur contrastante. Ça, c'est parce qu'on va venir mettre des repères sur certaines demi-brides pour que vous puissiez bien les repérer, même si vous avez du mal à voir votre ouvrage. Parce que dans le crochet, un des problèmes qu'on rencontre, enfin, moi, le, le, le, un des problèmes que j'ai rencontrés, c'est de comprendre ce qu'on fait, et de voir ce qu'on fait. Est-ce que je dois piquer là ou est-ce que je dois piquer là Est-ce que ça, c'est une demi-bride ou est-ce que c'est une bride On a beaucoup de mal à se repérer au niveau visuel. Et c'est la raison pour laquelle on va utiliser des marqueurs, dont au moins deux sont fondamentaux. Le marqueur de la première maille qu'on saute, vous verrez, vous l'abandonnerez très vite, mais les autres, je pense que non. Et on va donc utiliser un fil de couleur contrastante et une aiguille. Vous pourriez éventuellement prendre une petite épingle à nourrice, ça pourrait tout à fait remplacer ce truc-là, enfin cette, ce fil contrastant. Bien sûr, une paire de ciseaux, et puis, euh, dernier ingrédient, euh, mais pas des moindres, un petit peu de patience quand même. Donc avec mon crochet numéro 5 et mon fil tendresse de chez Fil d'art, je vais monter, alors je vais faire juste un échantillon, c'est une mini couverture, je vais monter 20 mailles chaînettes. Vous montez le nombre de mailles que vous voulez ou simplement vous venez mesurer la chaînette que vous êtes en train de faire et vous vous arrêtez quand vous êtes arrivé à la longueur que vous désirez. Alors la maille chaînette, on la symbolise par des petits, euh, des petits ovales comme ça. Il faut que vous sachiez aussi que cette maille chaînette, lorsque euh, on l'a fait au départ, ça s'appelle une maille chaînette, mais lorsqu'on l'a fait en cours d'ouvrage, ça s'appellera une maille en l'air. Mais c'est exactement la même technique, c'est juste que ça ne porte pas le, le même nom. Et ça se symbolise d'ailleurs de la même façon. Euh, je vous montrerai en fait que l'ovale, on, on le change de sens. Mais en gros, c'est la même chose. Donc je vais faire mon petit, mon petit schéma avec mes 20 mailles chaînettes en ce qui me concerne. La première chose qu'on va faire, c'est faire un nœud coulant. Donc un nœud coulant, c'est tout simplement un nœud qui se défait quand on tire dessus. On n'a pas besoin de garder beaucoup de fil perdu, juste assez pour venir le rentrer dans l'ouvrage à la fin. Donc je fais un nœud coulant, voilà, et je le passe, je passe le crochet à l'intérieur. Voilà, mon nœud coulant est fait. Alors il faut savoir que ce nœud coulant, ici, ne sera pas une maille. Hein, ça ne sera pas compté comme une maille. En crochet, comme en tricot, tout n'est que tension du fil. Donc, deux choses. La première, c'est qu'il faut toujours avoir du fil d'avance, pour pas que ça tire. Et la deuxième, ça sera de savoir comment vous allez tenir votre fil. Donc, vous trouverez petit à petit votre méthode. Je vous montre comment je fais. Donc, je tourne ma main et je passe sur le petit doigt, sous l'annulaire, sur le majeur et sous l'index. Et quand j'ai fait ça, je tourne. Je vous le refais. Dessus, dessous, dessus, dessous et je tourne. Et de cette façon j'ai une tension de fil qui pour moi est correcte et je fais avancer mon fil petit à petit en écartant plus ou moins les doigts en fait voilà hop, comme ceci bon j'ai laissé un petit peu beaucoup de fil perdu là alors on va moi je vais monter 20 mailles chaînettes donc je vous disais que celle ci ne compte pas et au crochet tout n'est que jeté on n'arrête pas de faire des jetés alors habituellement un jeté c'est le fait en tricot c'est le fait de venir entourer le crochet avec le fil comme ici, notre main est prise puisqu'elle tient le fil, c'est le crochet qui va venir faire une rotation, voilà, et qui va faire le jeté. Donc, je passe en dessous et je reviens dessus. Et ensuite, je prends le fil et je le tire à travers mon noeud coulant. Voilà, j'ai fait ma première maille. Je continue, un jeté, je tire, un jeté, je tire. Et puis, je monte un petit peu mon pouce pour tenir la base de la dernière maille qui est faite. Alors l'objectif, ça sera d'être le plus régulier possible. Mais si votre chaînette n'est pas super régulière, c'est pas très grave, ça se verra pas en fait. Voilà. Et je fais comme ça, 20 mailles chaînettes. Bon, mais du coup, j'ai pas compté, donc je sais plus du tout où j'en suis puisque je papote. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser. Je viens poser euh, ma chaînette à plat. On va regarder comment elle est constituée, puis comme ça, ça va nous permettre de pouvoir vérifier qu'on peut compter correctement les mailles. Alors quand je la pose à plat, vous voyez, ça fait comme une petite tresse. Première chose, notre nœud coulant du départ, on le voit ici, c'est une boucle qui est un petit peu dure, et je vous disais que ça ne comptait pas pour, comme une maille. Ensuite, c'est une tresse qui en réalité est constituée par des petits V, un empilement de petits V. Alors c'est un petit peu comme au écho quand on rabat les mailles à la fin, on voit clairement les petits V. Sur la maille chaînette, ce petit V est constitué d'un brin en haut et d'un brin en bas. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de brin avant et de brin arrière comme on le fera dans l'ouvrage. Sur la maille chaînette, il n'y a pas de brin avant et de brin arrière, il y a juste le brin du haut et le brin du bas. Pourquoi Parce que comme on va crocheter en mettant la chaînette sur la tranche, eh c'est le brin du haut qui nous intéresse. Alors, C'est intéressant de le voir aussi parce que c'est à l'intérieur du petit V, donc sous le brin du haut, qu'on va venir passer notre crochet. Pour compter les mailles, vous pouvez vous contenter de compter le brin qui est en haut. 1, 2, 3, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et la 19e maille, c'est celle d'où sort le fil. Alors, hop, je vais essayer de le poser. Il est là, le brin supérieur de la 19e. Vous voyez, le fil sort de là. Alors, c'est très intéressant de bien reconnaître la dernière maille qui est à la base du crochet. Si je tire le fil correctement, voilà celle-là. Elle est importante. Alors, moi, c'est pas ma dernière maille puisque j'en ai 19. Il m'en manque une, donc je vais faire la maille qui me manque. Je vais le faire comme ça. Hop, pas très pratique. Ok, donc là, du coup, ça fait 20. La 20e est ici et on voit le fil qui sort de cette maille là. Cette dernière maille de la chaînette qui sera la première maille du rang qu'on va faire, elle est importante parce que c'est précisément cette dernière maille qui est toujours la première du rang suivant qu'on va venir marquer, parce que c'est celle qu'on va sauter. Alors moi j'ai plus l'habitude de, de la marquer cette maille parce que je la repère bien, mais vous verrez que c'est peut-être intéressant de le faire. Pour marquer cette maille vous allez prendre un marqueur d'une couleur particulière et vous garderez toujours la même couleur de cette façon, vous ne vous tromperez pas parce qu'on va mettre d'autres marqueurs après. Donc je vous disais qu'une maille, la maille chaînette en tout cas, avait un brin en haut et un brin en bas, c'est ici qu'on va venir passer le crochet, en haut, en bas, en haut, en bas, voilà le brin du haut de la 20 e et le brin du bas. Donc c'est ici qu'on va venir passer notre marqueur. Voilà. Ok. Bon, il nous gênera un petit peu au début, hein. vous allez voir, ça va un peu nous gâcher la vue, mais, mais, mais, je pense que c'est important. Du coup, si on doit sauter cette maille, celle où on viendra crocheter, c'est la suivante. Voilà, on ne pas celle-là, on crochettera le petit trou suivant. Et c'est comme ça qu'on va crocheter tout le long, en passant sous le brin supérieur. Donc évidemment, quand on a le crochet en main, hop là, donc ça c'est le marqueur de la première maille, et bien c'est dans le brin suivant, dans la maille suivante, qu'on va venir passer le crochet. Donc voilà ce qu'on a fait, on a crocheté 20 mailles chaînettes, qu'on écrit comme ça, MC, maille chaînette. Et pour crocheter cette maille chaînette, on a fait un jeté et on a tiré. On a fait un jeté, on a tiré à travers la boucle, un jeté, tiré à travers la boucle. On est venu ensuite marquer, là je le symbolise avec ce petit trait jaune, la dernière maille de la chaînette, c'est-à-dire la première maille du rang suivant. Le premier rang qu'on va crocheter, c'est un rang en demi-bride et on va rencontrer quatre difficultés. La première difficulté, c'est qu'on a très peu de matière pour venir tenir notre ouvrage pour pouvoir crocheter correctement. Donc là, il faudra un petit peu de patience. On a peu de place, en fait, pour attraper l'ouvrage. La deuxième chose, mais on en a déjà parlé, donc on a commencé à résoudre ce problème-là, c'est de bien savoir où on va venir piquer, c'est-à-dire à, à l'intérieur du V, sous le brin supérieur. La troisième et quatrième difficulté qu'on va rencontrer, c'est qu'on a marqué cette première maille parce qu'on doit la sauter, enfin cette dernière maille qui du coup est la première maille de notre rang, parce qu'on doit la sauter, et on va aussi monter un certain nombre de mailles en l'air, et il faut au minimum qu'on arrive à comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi on doit sauter cette première maille et pourquoi on doit faire un certain nombre de mailles en l'air, c'est en fait se poser la question de la consistance du point qu'on va faire. Cette demi-bride a une certaine consistance, elle a une largeur et elle a une hauteur. Donc on va regarder sans trop de détails comment on fait pour faire une demi-bride, et de là on va comprendre pourquoi on saute cette première maille, et combien de mailles en l'air on doit faire en début de rang. Alors pour comprendre ça, j'ai pris un petit coupon sur lequel je vais faire quelques demi-brides, et on va essayer de regarder ce qui se passe. D'abord on fait un premier jeté, ensuite on pique dans la maille, on fait un deuxième jeté, on tire, on fait un troisième jeté qu'on va passer, qu'on va tirer à travers hop, les trois boucles qui sont sur le crochet. Donc je recommence, un jeté, je pique, deuxième jeté, je tire, troisième jeté, je passe à travers les trois boucles. Donc la consistance d'une demi-bride, c'est trois jetés en tout. Donc la consistance de cette demi-bride demi c'est trois jetés. Alors un jeté c'est en fait c'est oui. le fait de rajouter une maille. Donc trois jetés ça fait trois mailles. Voilà ce qu'on a fait. On a fait un jeté, ensuite on a piqué, on a fait un autre jeté, on a tiré, on a fait encore un jeté qu'on a passé à travers trois boucles. 1 2 3 jetés. Ma bride a une consistance de trois mailles en tout il se trouve que celle-là on va la sauter, ça signifie qu'on a déjà compensé, on a déjà constitué notre première demi-bride par une maille. Il nous en reste donc deux. Et bien ce qu'on va faire, c'est faire deux mailles en l'air en début de rang. Et ça nous fait 1 2 3 3 mailles. C'est l'équivalent des trois jetés, on a donc constitué notre première demi-bride. Voilà pourquoi on saute cette première maille qu'on ne va pas crocheté, et voilà pourquoi on rajoute deux mailles en l'air. C'est pour avoir trois mailles en tout, ce qui constitue notre demi-bride. Ça signifie que quand on va avoir fait nos mailles en l'air, on va le faire un instant, on aura fait notre première demi-bride. Donc quand on viendra crocheter la suivante, ça sera la numéro 2. Une des choses qui, qui arrive assez régulièrement, c'est qu'on oublie de compter ces mailles en l'air qu'on va faire comme étant un point, alors que c'en est un. Euh, donc voilà, <rire> c'est ce que je voulais dire du coup je me demandais où j'en étais vous voyez que la maille en l'air c'est la même chose que la maille chaînette sauf que je le fais dans le même sens c'est le même symbole mais vous le faites debout donc on va faire deux mailles en l'air et on va venir en plus mettre un petit marqueur sur la dernière maille en l'air qu'on va faire ce petit marqueur il sera bleu donc je le, Hop. Je le mets comme ça on va donc faire deux mailles en l'air et poser un marqueur sur la dernière maille en l'air qu'on va constituer. Donc voilà ma chaînette, je la tiens à la base et je fais deux mailles en l'air. C'est l'équivalent, c'est la même chose qu'une maille chaînette. Une et deux. Et sur la deuxième maille chaînette, voilà, sur la deuxième maille en l'air pardon, qu'on vient de faire, on va poser un marqueur et on va utiliser le brin inférieur, le brin qui est en dessous. Hop, le brin supérieur c'est celui-là. Et le brin inférieur, il est ici. On va venir poser un marqueur ici. Je vous remontre ça en gros plan. Une maille en l'air. Une deuxième maille en l'air. Alors, comment est-ce que je pourrais mettre pour que tout le monde y voit Comme ça. Peut-être. Ouais, ça n'a pas trop mal. Ici, le brin supérieur. Ici, le brin inférieur. Je viens passer mon marqueur. Peut-être, hop, voilà. Et voilà. Alors du coup, voilà, c'est un peu le souci, c'est qu'on se retrouve avec deux marqueurs. Alors le bleu, je ne l'abandonnerai pas jusqu'à la fin. Le jaune, je l'abandonnerai à un moment ou un autre. Voilà ce qu'on vient de faire. On vient de, en fait, de constituer notre première demi-bride. On va maintenant faire notre deuxième demi-bride. Donc, rappelez-vous, on ne vient pas piquer dans la maille où est le marqueur jaune, mais dans la maille suivante. Donc, un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers trois boucles. On vient de faire notre deuxième demi-bride et on continue. On va piquer dans la maille suivante. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je passe à travers trois boucles maille suivante un jeté je pique ce que je vous disais il hein, n'y a pas de enfin il n'y a pas d'épaisseur alors on a un petit peu du mal un jeté je tire un jeté je passe à travers trois boucles on va se faire un petit gros plan quand même une des autres difficultés quand on crochette c'est qu'on ne sait jamais euh, où est-ce qu'on doit piquer voilà. là regardez quand vous venez de faire votre demi bride à la base vous avez un trou qui est un peu gros. Donc, c'est pas là qu'on va venir piquer de nouveau, puisque c'est là qu'on vient de piquer à l'instant. C'est là qu'on vient de faire notre demi-bride. C'est bien dans la maille suivante, qui est juste ici. Donc ça, il faut apprendre à le reconnaître assez rapidement. Alors, quand on fait le premier rang, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, parce que précisément, il y a pas de, on n'a pas encore fait d'ouvrage, hein, il n'y a rien. Donc, on a peut-être un petit peu du mal à y voir, mais sur les rangs suivants, vous verrez, ça ira tout seul, vous ne vous tromperez pas. Donc, ce trou qui est à la base, c'est là, D'ailleurs là on voit il y a une boucle qui rentre à l'intérieur de ce trou, puis une deuxième ici. C'est là qu'on vient de déjà de faire une demi-bride. Donc c'est bien ici qu'on va piquer. Un jeté. Je pique. Un jeté. Je tire. Un jeté. Je passe à travers les trois boucles. Et je recommence. Et je viendrai donc piquer. Ici, pas là, mais ici, dans la maille suivante. Je sais pas si on la voit bien. Hop, voilà, peut-être comme ça. C'est ici que je viendrai piquer. Et je continue comme ça hein, jusqu'à la fin de mon rang. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté à, trois, à travers trois boucles. Avant de terminer mon rang, je vais récupérer mon marqueur jaune, puisque je vais venir marquer la dernière maille de ces brides, qui sera la première maille qu'on va sauter du rang suivant. Alors je termine, il m'en reste plus que deux. Donc sur la maille chaînette, on n'a pas de difficulté à trouver, notamment la dernière maille, c'est le dernier V a juste avant la petite boucle là qui est un peu dure, c'est le nœud coulant. Et bien il me reste un brin sous lequel je dois passer pour faire ma dernière demi-bride. Voilà ma demi-bride qui est faite. Et je tourne mon travail. Et on va la regarder, mais sur la tranche, cette cette maille. Parce qu'elle ressemble plus tout à fait à ce que qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ça ne ressemble plus à une maille chaînette, ça ressemble à une vraie maille. Voilà, donc là je regarde mes demi-brides, mais vues d'en haut, je le mets sur la tranche. Et vous voyez qu'on a toujours le V. Et maintenant on va parler d'un V avec un brin avant, celui qui est vers nous, et un brin arrière, celui qui est derrière l'ouvrage. Dorénavant, pour venir crocheter, on va passer sous les deux brins. D'accord Alors, Dans certains ouvrages, on va vous demander de crocheter en utilisant que le brin avant ou que le brin arrière, mais quand on ne vous dit rien, c'est qu'il faut crocheter normalement en passant sous les deux brins du V. Comme nous, on doit marquer la dernière maille du rang précédent, autrement dit la première maille de ce rang on va mettre notre marqueur, donc voilà mon crochet, la première maille est ici, c'est de là que sort le fil qui mène à la pelote, Voilà. et bien on va passer notre marqueur jaune ici, voilà qui est fait, du coup quand on viendra crocheter, on ne crochettera pas la première maille mais bien la deuxième. Et aussi, on peut en profiter pour venir les compter, ces mailles, parce que une des difficultés qu'on a aussi, c'est que parfois on part avec 20 mailles, et puis trois rangs plus loin, il en reste plus que 17. Donc il y a des raisons à ça. La première, c'est qu'on confond la première maille, une fois on la saute, une fois on ne la saute pas. Et l'autre raison, c'est que très souvent, on ne crochète pas la dernière maille. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait mettre ces marqueurs bleus. Parce que la dernière maille, elle est quasiment invisible, et parfois on la loupe. Alors qu'avec le marqueur, on la voit très bien et on pourra la crocheter. Donc pour compter, là il y a déjà un marqueur dans cette maille. 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 et la 20 e qui est celle qui correspond au marqueur mais qui n'a pas de brin. D'ailleurs on est venu crocheter, on est venu mettre le, le marqueur euh, sous le brin inférieur, rappelez-vous. On appelle ça une jambe, donc on est venu... On est venu passer le marqueur sous la jambe, enfin sous le bras inférieur, ce qui fait que cette maille-là ne ressemble pas aux autres. Et c'est celle-là qu'on a tendance à louper. Voilà donc ma 20 vingtième maille. Donc voilà ce qu'on a fait. On a monté deux mailles en l'air et on n'a pas crocheté dans la première maille. C'est donc l'équivalent d'une demi-bride. Et ensuite, on est venu faire une demi-bride dans chacune des mailles chaînettes. Et la dernière demi-bride on est venu lui mettre un petit marqueur jaune donc ça c'était le rang numéro 1 puisque le rang chaînette ne compte pas donc premier rang demi-bride rang numéro 2 des brides question on sait qu'on va sauter une maille une maille ça c'est assez évident on vient de la marquer question combien de mailles en l'air est ce que je dois faire pour constituer ma première demi-bride et bien on va faire cette bride et puis on va continuer encore pardon <rire> On va faire cette bride et on va compter le nombre de jetés. Je jette, je pique, je jette, je tire, je jette à nouveau, je passe à travers deux boucles, et je jette à nouveau, et je passe à travers deux boucles. Alors, comptons. Je jette un, je pique, deuxième jeté, je tire, troisième jeté, je passe à travers deux boucles, Quatrième jeté, je passe à travers deux boucles aussi. Il nous a donc fallu quatre jetés pour faire une bride. S'il nous faut quatre jetés pour faire une bride, on a besoin de reconstituer donc quatre mailles. La première, c'est celle qu'on ne va pas crocheter. Il nous faudra donc faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois, pour constituer notre bride. Et on n'oubliera pas de venir marquer la dernière maille en l'air qu'on va faire parce que vous allez voir, elle va nous être très utile. Alors vérifions le nombre de jetés pour une bride. Je jette. Je pique. Je jette. Je tire. Je jette, je passe à travers deux boucles. Je jette encore et je passe à travers deux boucles. 1 2 3 4 jetés. Je prépare mon marqueur. Voilà, donc mon ouvrage, je l'ai tourné, c'est-à-dire que la partie qui est déjà crochetée et que je vais crocheter est dans ma main gauche. Je monte trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Bon, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas forcément évident. Et la dernière maille en l'air que j'ai montée, je viens marquer le brin qui est dessous voilà j'ai fait ma première bride je vais donc crocheter les brides suivantes et je vais sauter la première maille un jeté je pique sous les deux brins un jeté je tire un jeté je passe à travers deux boucles un jeté je passe à travers deux autres boucles je viens de, de crocheter ma deuxième bride et je continue un jeté donc là, pareil, ça fait un gros trou là où j'ai déjà piqué. Donc c'est bien dans la maille qui est juste après. Un jeté. Je pique, un jeté, je tire. Un jeté, deux boucles. Un autre jeté, deux boucles. Avant de refaire une bride, j'enlève mon marqueur jaune pour vous montrer. Et vous voyez, là où on a fait les mailles en l'air, ici, ça compte pour une bride. Une bride, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je vais donc faire ma huitième bride. Donc là, c'est le trou où j'ai déjà crocheté, je vais dans la maille suivante. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, deux, un jeté, deux, et je continue. Un jeté, pique, jeté, tire, jeté, deux, <rire> et jeté deux. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Et Cette fois-ci je vais m'arrêter à deux mailles de la fin donc la dernière on la repérera facilement grâce au marqueur, mais l'avant-dernière parfois elle est un petit peu euh, difficile à voir donc faut pas la louper hein, l'avant-dernière voilà. simplement parce qu'elle est sans doute un petit peu plus tordue que les autres. Ah mais non, d'ailleurs je suis en train de me tromper, elle est pas là, elle est là. Vous voyez bien quand je vous dis tac, regardons sur la tranche. Voilà, en voilà une, voilà l'avant-dernière, et la dernière c'est celle du marqueur. Celle-ci, parfois, on a du mal à choper, on... enfin, on a du mal à prendre les deux brins, et parfois, on n'en prend qu'un. Donc, il faut juste y faire un petit peu, un petit peu attention. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. L'avant-dernière, je viens bien prendre les deux brins. Je passe bien... Voilà, celle-là, elle est plus difficile à prendre. Mais ça se fait. En tout cas, il ne faut pas l'oublier. Eh ben, dis donc j'ai du mal hein voilà. et la dernière vous voyez c'est le repère qu'on avait posé donc elle ressemble pas tout à fait évidemment aux autres mailles on va venir l'accrocher normalement donc on passe le crochet à l'intérieur de cette boucle et on fait notre dernière bride voilà et on marque la dernière bride ou alors on tourne et on marquera la première c'est vous qui voyez c'est pareil directement pour bien penser à la sauter le marqueur qui vient de me servir à l'instant je le retire il va me servir pour mes mailles en l'air du rang qui va suivre voilà donc on vient faire on vient de faire pardon un rang de brides donc la première c'était constituée par nos mailles en l'air donc là ça va être un peu grand comme dessin mais bon et voilà comment est ce qu'on symbolise chacune des brides on est venu faire dans la demi-bride précédente alors au moment où je fais ce dessin j'étais en train de calculer un truc on dit que là en l'occurrence je vous ai dit qu'il y avait quatre jetés qu'on venait euh, qui étaient compensés en fait par quatre mailles la première qu'on ne crochette pas 2 3 et 4 c'est à dire avec trois mailles en l'air l'autre chose aussi qui peut vous servir de, de moyen mnémotechnique pour savoir combien de mailles en l'air vous devez faire c'est que si vous regardez comment est symbolisée une bride 1 un, 2 et si on regarde comment est symbolisé ou une demi-bride là où on doit faire seulement deux mailles en l'air, c'est 1, 2. Ça peut être aussi, oh là là mon dessin il ressemble plus à rien, ça peut être aussi un moyen mnémotechnique de faire les choses. C'est horrible. Et voilà ma vingtième bride que je suis venue marquer. Hop, je me trompe de couleur. Euh, non, elle n'est pas là ma 20ème bride, qu'est-ce que je raconte Elle est ici. Hein, je l'ai faite dans la, la maille où il y avait le marqueur bleu. Voilà. Et que je suis venue donc marquer. Donc là, hop, il n'y a pas de marqueur. Donc là, on vient de faire un aller-demi-bride, un retour-bride. Et ça sera tout le temps comme ça. On va dire que ces deux premiers rangs-là, ils étaient là un petit peu pour rien. On n'a pas réellement commencé notre motif. Donc on va refaire un aller-retour, demi-bride-bride. -bride. Mais on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va faire un changement de couleur. Et je vous disais que je pensais qu'il valait mieux couper les fils et éventuellement les tisser derrière ou en tout cas ou les rentrer ensuite. Donc il y aura un changement de couleur et en plus on va venir repérer, euh, grâce à un fil de couleur contrastante, certaines demi-brides. De sorte que vous puissiez mieux voir le travail pour le point fantaisie qu'on fera, enfin la maille en relief qu'on fera sur les deux rangs suivants. Pour les besoins de la vidéo, moi je vais préparer deux fils de couleur contrastante pour venir marquer deux groupes de demi-bride. Euh, je pense que vous, si vous, avez, si vous éprouvez le besoin de marquer vos groupes de demi brides comme moi, sur un groupe ça suffira, hein. c'est juste pour que vous arriviez mieux à visualiser. Voilà, donc ça c'est prêt. Notre marqueur pour venir marquer, faire un repère sur la dernière maille en l'air qu'on doit, qu doit faire. Donc comme on va faire un rang de demi-bride, on va faire deux mailles en l'air. Et notre fil de couleur de notre deuxième couleur je coupe le fil gris j'en laisse une longueur suffisante pour pouvoir le rentrer aisément à la fin ou pour pouvoir le tisser là je vais je vais le tisser puis vous, vous verrez si vous préférez tisser ou le rentrer tout simplement à la fin je prépare ma deuxième couleur avant de faire mes deux mailles en l'air je vais remplacer cette boucle grise par une boucle rose donc je m'explique voilà, je vais faire une maille en l'air avec le fil rose et je vais venir tirer le fil gris de sorte que la maille qui était grise sur mon crochet disparaisse complètement. Donc je n'ai pas fait de maille supplémentaire, j'ai simplement remplacé, hop, on va y arriver, remplacer la maille grise par une maille rose. Donc il faut bien bien tirer pour que la grise disparaisse complètement, ok et maintenant, je vais pouvoir monter mes deux mailles en l'air, dont j'ai besoin pour faire ma demi-bride. Une, deux, et je marque ma deuxième maille en l'air. Voilà, ma, demi, ma première demi-bride est faite. Ensuite, je vais évidemment venir faire des demi-brides, je saute la première maille, et je vais venir faire ma demi-bride ici, mais je vais faire suivre les fils derrière. Donc les deux fils perdus, le rose et le gris, je les mets vers la gauche. Voilà, c'est un petit peu sport, bien sûr. Tac. <rire> Ce marqueur jaune, là, je vous le disais qu'il allait m'embêter, moi. Et je vais faire... Attends, je vais le passer derrière, peut-être qu'il m'embêtera moins. Voilà. L'objectif, ça va être de venir piquer dans la deuxième maille, puisque j'en saute une, et de, passer... Hop. et de passer sous les fils perdus gris et rose. Et de faire ah non j'ai oublié de faire un jeté non mais ça va pas mieux moi la tête on reprend là un jeté je pique sous la deuxième maille puisque je saute la première et quand je fais mon jeté vous voyez je suis passé sous le fil rose et gris peut-être voilà et je fais ma deuxième demi bride c'est bien la deuxième puisque la première est constituée par mes mailles en l'air. Un jeté, je passe dans la maille suivante, j'attrape mon fil. Et donc en fait ce qui se passe c'est que j'enfrisonne mes deux fils perdus, le rose et le gris, au fur et à mesure que je crochette. Voilà, après quand on prend euh, sa vitesse normale, les choses vont beaucoup mieux. J'en fais quelques-unes et on regarde ce que ça donne. Eh bien, dis donc, c'est laborieux. Hein je fais une dernière demi-bride en tissant mon fil sur l'arrière. Voilà, c'est suffisant. En fait, en réalité, vous faites cinq ou six brides et puis ça suffit. Et si je tourne mon travail, je vais tirer un petit peu le fil gris et le fil rose. Et vous voyez, ils sont tous les deux tissés. Alors, on tire un petit peu, mais pas non plus comme une brute. Voilà, juste assez. Ils sont tissés sur l'arrière du travail donc ensuite je peux couper le fil perdu qui dépasse et c'est relativement discret et surtout le fil est rentré au fur et à mesure de votre travail ok donc on va continuer le rang et puis ensuite on viendra mettre nos repères euh, au sein des brides on va essayer de se repérer un petit peu pour reconnaître une demi bride euh, au sein des brides Plutôt que de couper le fil, ce qu'on peut faire aussi, quand on a décidé de faire une bordure, c'est simplement de faire suivre le deuxième fil. Donc là, je suis sur l'endroit du travail, je vais attaquer un rang en demi-bride. Voilà mon fil gris, et eh bien je me contente. Alors je vais essayer de me mettre correctement pour qu'on y voit bien. Voilà, je prends le fil et je le fais passer comme ça. Et ensuite, je monte mes mailles, mes deux mailles en l'air, puisque je suis sur des demi-brides. Tout à fait normalement. Alors le gros inconvénient, c'est qu'effectivement sur le bord, on voit les fils que je fais suivre. Mais comme je vais faire une bordure, et eh ben du coup, c'est pas vraiment un problème. Voilà qui est dit. Voilà, je vais terminer mon rang de demi-bride et on viendra ensuite mettre notre repère, notre fil contrastant, pour faire des petits groupes de demi bride de sorte à ce que vous arriviez mieux à les voir et à les distinguer des brides, parce que ça aussi, c'est un problème quand on fait du crochet. C'est qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à distinguer les brides, les demi-brides. Or, il se trouve qu'on a besoin de savoir les distinguer pour faire notre maille en relief tout à l'heure. Donc là, pareil, la dernière demi-bride qu'on doit crocheter, c'est dans la boucle où il y a le marqueur. Voilà qui est fait. Le rang de demi-bride est terminé, on enlève le marqueur bleu qui ne sert plus à rien et on met le marqueur jaune dans cette dernière demi-bride. Attends, je suis passée comme il faut, oui. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est poser des petits repères. Là, j'ai un petit peu exagéré les... je suis venue passer mon crochet pour exagérer le passage là où on vient de raccrocher tout à l'heure, hein, c'est mes mailles. Bref, l'objectif pour moi, comme mon point en relief sera sur trois mailles espacées de trois mailles, ce que je veux faire c'est repérer des groupes de trois demi-brides. N'oubliez pas que la première, c'est nos mailles, nos mailles en l'air, ça compte. 1, 2, 3, et vous venez passer votre aiguille et votre fil hop, sous les trois demi-brides suivantes. Donc la demi-bride c'est ici ce petit, euh, cette petite jambe rose et vous passez juste en dessous en fait des, euh, des mailles qu'on va crocheter tout à l'heure hein. d'accord un petit nœud et pour pas que ça nous gêne pour le rang suivant où on va faire nos brides un petit nœud hop et puis je mets deux heures <rire> non ça marche pas si quand on va venir crocheter nos brides derrière ça ça va nous gêner donc on va faire passer le nœud de ce côté, et comme ça, on va libérer la place. Et là, on a trois petites jambes roses, qui sont nos demi-brides, demi qui sont marquées. 1, 2, 3, je marque les trois suivantes. 1, 2, et 3. Et personnellement, je fais ça jusqu'au bout. Vous n'êtes pas obligé hein. Vous pouvez juste marquer un groupe de trois. Euh, oui, je vous ai dit trois, parce que mon point en relief sur trois demi-brides, l'essentiel étant, alors vous choisissez le nombre, ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être espacé de 6, enfin vraiment là c'est vous qui choisirez, la seule chose c'est que ne venez pas marquer les deux ou trois premières demi-brides, parce que là il faut il faut pas qu'il y ait du, de la maille en relief en début et en fin de rang. L'idéal c'est de commencer en ce qui me concerne, moi à 3 mailles, ça peut être à 4, à 2 éventuellement, mais pas moins. 1, 2, 3, donc le retour, j'attaque un rang de bride, mon marqueur est prêt, je monte 3 mailles en l'air, je marque la dernière maille en l'air que je viens de faire, je tourne mon travail, et je vais crocheter un rang de brides tout à fait normalement, simplement faites attention de ne pas attraper le fil le fil de couleur contrastante qu'on vient juste de mettre, Attends. Hop, faut que je passe au bon endroit. C'est un peu le Binz avec tous ces repères-là. Enfin bon, ça se fait. Voilà, le tout, c'est de bien passer dans les, sous les mailles sans vous attraper le fil de couleur contrastante. Et je fais comme ça mon rang jusqu'au bout. C'est l'heure du café, là. Je sais pas si vous le sentez, là, je commence à parler comme un robot. Et je sens l'odeur du café, donc assez impatiente en plus il fait beau voilà allez je termine ce de bride et on regarde un petit peu si on peut apprendre quelque chose d'intéressant grâce au fil contrastant qu'on vient de se donner la peine de poser Voilà, dernière bride bon, là, je viens de décider que je vais plus mettre mon marqueur jaune là pour euh, sauter la première maille pour une raison très simple c'est que je honnêtement je les repère suffisamment bien C'est le marqueur bleu tout à l'heure. Le marqueur jaune, je l'enlève. Je n'en ai plus besoin et je n'en mettrai pas d'autres. Voilà où nous en sommes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut observer Donc, ici, vous avez hop, les jambes des demi-brides qui sont forcément un peu plus longues puisqu'elles sont constituées de plus de jetés. Dans la, dans la bride, il y a quatre jetés, alors que dans la demi-bride, il n'y en a que trois. Les jambes des demi-brides sont donc légèrement moins longues. Au niveau des demi-brides, on s'aperçoit que le trou qu'il y a entre chaque demi-bride est quand même relativement rond. Alors que quand on est sur des brides, le trou, on le voit, mais à peine. Il est un petit peu rectangulaire, mais ce n'est pas un trou aussi prononcé. Ça aussi, ça peut nous permettre de bien nous repérer. Euh, L'autre chose aussi, je ne sais pas si ça se voit bien. Ici, on a les brides, ici les demi-brides, et entre les deux, ça fait quand même un petit bourrelet. Juste en dessous de ce petit bourrelet, ce sont donc les demi-brides. Pareil là, on a un petit bourrelet qui se voit à peine. Juste en dessous sont les demi-brides. On voit aussi les trous relativement ronds des demi-brides. Notre objectif, c'est de venir repérer ces demi-brides. Parce que le rang suivant, donc, on va faire à l'aller demi-bride, au retour bride. Ça, ça ne change pas. Mais on va en plus venir passer notre crochet derrière la jambe d'une demi-bride, deux rangs en dessous donc sur ce rang qu'on vient de repérer pour faire ce qu'on appelle une double bride en relief avant et c'est ça qui va donner un petit peu la spécificité de cette couverture c'est que bien qu'on fasse des rayures qui ont l'air toutes simples on vient quand même faire un petit motif donc je vous propose de prendre le temps de bien repérer vos demi-brides et vos brides parce que tout à l'heure donc, on va faire brides la première qui sera constituée par les deux mailles en l'air une deuxième une troisième et on viendra faire des doubles brides euh, relief avant en passant notre crochet sous la jambe de cette demi bride qui est deux rangs en dessous voilà c'est ça l'objectif donc avant d'attaquer mon rang de demi bride j'oublie pas de changer de couleur alors moi j'ai l'habitude de remplacer la première maille voilà par la maille d'une autre couleur ok je serre bien et je fais donc mes deux mailles en l'air pour ma demi bride pour ma première demi bride et je la marque donc là j'ai déjà fait une demi bride j'oublie pas de sauter la première maille et je vais dans la deuxième, je vais faire ma deuxième demi-bride. Puis une troisième demi-bride. Ça c'est parce que j'ai choisi de faire mon relief à trois demi-brides du bord. Ok, on en est là. Ah, j'ai oublié de tisser mon fil. Ouais, ça m'étonne pas que j'ai oublié de le tisser. Je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, sur les sur ces rangs, là, il va y avoir des mailles en relief. Donc je ne pourrais tisser... Mon fil que sur les trois premières mailles ce qui fait que du coup ça n'a pas grand intérêt autant de les laisser pendre de côté et puis venir les rentrer à la fin alors ici pour qu'on se repère bien voilà je vais décaler un petit peu ce, ce fil attends ça c'est un peu long déjà pour commencer ok et notre objectif maintenant ça va être de faire des doubles demi-brides en venant passer notre crochet euh, pas des doubles demi-brides, je raconte n'importe quoi, des doubles brides en relief avant, en venant passer notre crochet, notre crochet sous la jambe de cette demi-bride ici. Alors soit vous laissez le repère, soit vous l'enlevez parce que c'est plus simple. Moi je me dis que ça sera peut-être plus visible. Maintenant qu'on sait où sont nos demi-brides, ça sera peut-être plus simple. Donc je compte une demi-bride, deux, trois. C'est sous la quatrième que je vais venir passer. Je dois faire une double bride parce qu'il faut qu'elle ait suffisamment de longueur pour que je puisse venir deux rangs dessous, crocheter, sans que ça crée de tension. La double bride, c'est comme la bride, sauf qu'on fait un jeté de plus au départ. 1 2 Ensuite, je viens passer mon crochet sous la jambe de la demi-bride, et je fais mon jeté. Je reviens, je fais un autre jeté, je passe à travers deux boucles, encore un jeté, je passe à travers deux boucles, et encore un jeté, et je passe à travers deux boucles. Voilà, je viens de faire une double bride en relief avant. J'ai choisi de faire trois mailles en relief, donc je vais faire encore une double bride. Je passe sous la jambe de la demi-bride, un jeté je tire, un jeté je passe à travers deux boucles, un jeté deux boucles, un dernier jeté deux boucles aussi. Et je vais en faire une troisième double bride, euh, double jeté, je passe dessous, voilà, ça n'est que ça, en fait, tac, et tac, voilà où nous en sommes, on va un petit peu observer ce qui se passe, donc je vais retirer mon crochet pour que ce soit plus simple, déjà, est-ce qu'on peut compter le nombre de double, double bride de bri, demi brides et double bride qu'on a fait enfin bref est-ce qu'on peut compter le nombre de points qu'on a fait une 2 3 4 5 6 ce qui est normal puisque une deux 3 4 5 6 donc ça c'est bon donc cette double bride si vous l'observez vous voyez elle est désolidarisée ces mailles en relief sont désolidarisées de la partie rose qui est derrière. Comme maintenant il va falloir continuer à crocheter, l'objectif ça serait de ne pas se tromper de mailles sous laquelle on veut venir crocheter. Pour ça vous regardez et vous comptez. 1, 2, 3 mailles. Donc on va venir crocheter dans la quatrième. Ces trois mailles qu'on laisse libres correspondent aux trois mailles en relief qu'on vient de faire. Donc c'est peut-être là qu'il faut être un tout petit peu attentif. Sinon ce qu'on peut faire c'est, quand on le met correctement, alors attends je vais replacer mon crochet parce que du coup voilà, il faut que ce soit un petit peu serré. Quand vos mailles en relief sont posées, si vous regardez ici, si vous regardez la maille qui arrive juste après et que vous comptez derrière, hop. je ne sais pas si je vais y arriver, hein. on va peut-être peut y arriver, mais ce n'est pas sûr. 1, 2, 3, c'est bien la quatrième. Donc vous verrez quel est le système que vous préférez pour vous repérer. Personnellement, au bout d'un moment... Je mets mon doigt dessus et je en fait je tourne et je vérifie. Je compte 1, 2, 3, c'est bien la quatrième. Donc du coup, je crochette au bon endroit. Ce qui va se passer, c'est que si ici si vous laissez que deux mailles de libre ou quatre mailles de libre, en fait, vous allez à la fin, vous allez pas retomber sur vos pattes. Ça ne va pas fonctionner. Vous risquez même de rajouter des mailles là où il n'y en a pas. Enfin, ça risque d'être un peu compliqué. Oui, vous allez augmenter votre nombre de mailles, donc c'est un problème. Je continue donc maintenant avec 3 demi-brides. Une. et 3. Enfin, je dis et 3 mais je l'ai pas fait encore. <rire> OK. Je vais venir donc faire une maille en relief dans le groupe de trois demi-brides qui suivent. Donc je compte les jambes, une 2 3, c'est donc ici que je vais venir. Donc là je vais enlever mon repère, c'est pas la peine de le garder. Et je me prépare à faire ma, dou ma double bride, on va appeler ça la maille en relief, parce que double bride en relief avant, franchement c'est galère, 1, 2, 3, 4, c'est là que je vais venir, double jeté, je passe derrière, je passe devant, hop, un jeté, un autre, et un autre, et je continue, je passe sous la demi-bride suivante, ah je suis sortie du champ, pardon, une troisième, ça tire un peu parce que je suis, mais alors vraiment pas, le bureau des plaintes est ouvert, ça y est, mais c'est vrai que je suis pas installée, quand on crochette tranquille dans son fauteuil, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et voilà, de nouveau, trois mailles en relief, et si je pose, alors si je le mets normalement, je pose mon doigt ici, je compte derrière, j'ai une, deux, trois mailles. C'est donc bien la quatrième que je vais venir crocheter. Trois mailles ici. Je vais donc faire ma demi-bride dans la quatrième. Et je fais trois demi-brides. Donc le nombre de mailles pour les mailles en relief et l'espacement, c'est vous qui allez le choisir. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas que je termine par trois mailles en relief tout à fait au bord. Donc là, pareil, on va enlever... Ce repère là donc là ça va je sais que je peux faire encore trois mailles en relief je serai pas tout à fait au bord donc je compte une deux trois jambes voici la quatrième c'est là que je vais faire ma maille en relief et je vais en faire trois j'ai terminé mes trois mailles en relief donc là c'est peut-être un petit peu plus dur de repérer euh, Là où je dois faire mes demi-brides, donc j'hésite pas à compter. 1, 2, 3, la quatrième est là. Je fais une demi-bride. Et il me reste encore une demi-bride à faire. C'est celle qui correspond à la maille qui est marquée. Voilà il eh bien, dit donc Alors, du coup, c'est pas très régulier parce que je tire un peu fort à certains endroits, un peu moins à d'autres. Mais bon, en gros, ça doit ressembler à ça. Donc là, les demi-brides avec des mailles en relief espacées, le retour, ça sera toujours, tout simplement, des brides avec la même couleur. Enfin, moi, je garde la même couleur. Je ne sais pas si vous pourriez... Oui, vous pourriez faire une couleur par an, mais franchement, ça ferait tellement de fil à rentrer que ça ne serait pas la peine. Mon marqueur, j'en ai besoin. Voilà. Donc, qui dit bride, dit 3 mailles en l'air. Et je vais faire mes brides tout à fait normalement. Je saute la première et je vais faire des brides tout le long. Euh, L'endroit où j'ai fait les mailles en relief, vous verrez donc euh, elles sont ici, vous verrez que les, les V sous lesquels vous allez passer sont un peu plus souples, un peu moins soutenus. Alors vous venez bien passer dans le gris, hein. vous oubliez le rose là, d'accord Ce rose là, ces mailles libres qu'on a laissées tout à l'heure, on ne les utilise plus. C'est bien uniquement dans le rang qu'on vient de faire qu'on va venir crocheter. J'oublie la première, hop, et voilà. Et je fais mon rang de bride, tout simplement. Alors voilà ce que ça donne sur l'endroit le du travail. Donc là, ce qui est bien, c'est que non seulement on change de couleur tous les deux rangs, mais en plus, on va faire des mailles relief tous les deux rangs aussi. Et ça va beaucoup nous faciliter le travail, puisque si on a fait des mailles de relief ici, sur le rang de bride, de demi-bride, pardon, qu'on s'apprête à faire, on va venir faire des mailles en relief. En quinconce et on viendra donc saisir les jambes des demi-brides ici voilà donc du coup si vous êtes vraiment débutant débutant ce que je vous propose de faire c'est de faire ces mailles reliefs relief, tous les deux rangs en quinconce ça vous permettra de bien vous repérer sur les deux couvertures que je vous ai présenté ce que j'ai fait c'est que régulièrement j'ai inséré des allers retours demi-bride bride demi-bride bride, demi -bride, bride. j'ai fait des alternances de couleurs un peu différentes tout simplement parce que j'arrivais bien à venir repérer les demi-brides deux rangs en dessous. Quand on débute, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Enfin, moi, quand j'ai débuté, le premier coupon que j'ai fait, je ne me suis pas amusée à inventer des combinaisons. J'ai respecté scrupuleusement les choses et j'ai fait mes mailles en relief tous les deux rangs en quinconce. Parce que de cette façon, il est quasiment impossible de se tromper pour venir repérer les demi-brides qu'on veut attraper. L'autre chose aussi, c'est que qui dit en quinconce, dit que je vais faire des mailles en relief là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, a priori, ici, ici et ici. Sauf que vous savez que je ne veux pas démarrer par des mailles en relief. Donc, ni là, ni là, ni là. Là non plus, puisqu'il y en a déjà. Donc, je vais démarrer mes premières mailles en relief sur ces trois demi brides ici. Alors, sur un petit coupon comme ça, ça peut vous faire bizarre de démarrer aussi loin du bord. Quand on a une couverture, démarrer à 6 mailles du bord très honnêtement c'est pas du tout un problème ça reste quand même harmonieux et cohérent il n'y a pas de n'y a pas de souci moi bon, j'ai essayé de faire des mailles en relief tout à fait au bord et je trouve que la première elle est toujours un petit peu bizarre parce que notre première demi bride qui est ici elle est constituée donc de mailles en l'air c'est là aussi où on a fait notre changement de couleur d'accord et cette première demi bride n'est pas très pas très stable enfin je la trouve un petit peu trop souple Pareil pour la dernière, c'est pas l'idéal. Bon, C'est le choix que j'ai fait. Après, euh, vous ferez les choix que vous voulez sur l'alternance, le nombre de mailles. Est-ce que vous voulez être au bord ou pas Ça, c'est vous qui verrez. Donc maintenant, eh ben, un aller-retour demi-bride-bride avec des mailles en relief sur l'allée. Et première chose, changement de couleur. Oui, pof <rire> L'effet était... Hein, et non, ça ne va pas. On recommence. Et hop, changement de couleur. Oui, c'est mieux. Voilà, j'ai changé ma couleur et j'ai remplacé la maille grise par une maille rose qui ne compte pas. Et maintenant, je vais faire mes deux mailles en l'air. Je marque. Et donc, je vais venir crocheter six mailles en tout, six demi-brides en tout pour pouvoir euh, faire mes mailles en relief ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant que celle-là compte pour une, je saute la première maille. Je fais ma deuxième demi-bride, et je vais en faire comme ça, 6 en tout, en comptant bien la première qui est constituée par les mailles en l'air. Et 6. J'ai l'impression d'en avoir oublié une. Non Je vais compter. Une. Attends, on va prendre ça, ce sera plus simple. Une qui est constituée ici par mes mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est bon. Je suis Ok. Donc maintenant je vais venir faire ma maille en relief dans la bride dans la demi bride pardon deux rangs en dessous double jeté je passe sous la demi bride un jeté, deux jetés et le dernier jeté et je recommence je passe alors il existe aussi la double bride relief arrière suppose qu'il doit falloir passer le crochet sous la demi bride de manière différente il existe aussi la bride en relief quand on a besoin que ce soit un peu moins long alors là comme je tire un petit peu trop fort évidemment ça a tendance à remonter donc moi a priori je pense que c'est celle là que je dois crocheter mais je vérifie 1 2 3 c'est bien la quatrième c'est bon donc maintenant je fais trois demi brides 3 et ensuite je fais double brides en relief avant voilà jusqu'à la fin de mon rang donc là je suis en train de terminer mes de brides j'arrive au bord et très logiquement il me reste deux mailles sur lesquelles je suis supposé faire des brides des doubles brides en relief mais en fait non hein. je vais à faire deux mailles en relief au bord de mon ouvrage je termine donc par des deux 1 brides. et sur le rang retour peut-être et sur le rang retour je fais tout à fait normalement euh, tout à fait normalement des brides je sais plus où je campe voilà Je vais, voilà, j'ai fini mon rang de bride. Donc je vais faire quelques rangs de plus en alternant les couleurs et en alternant aussi l'endroit où je mets mes mailles en relief pour que tout ça soit en quinconce et puis on en rediscute un petit peu. Alors ici je suis sur l'endroit du travail et ça va être pour moi le moment de changer de pelote, donc en cours d'ouvrage. Alors pour les besoins de la vidéo, je vais faire un changement de pelote en gardant pas mal de fils perdus. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour que ce soit plus facile parce que sous la caméra, c'est pas toujours simple. Voilà mon ancien fil, voilà mon nouveau fil. Donc je vais simplement croiser les deux, comme ceci. Voilà. De sorte que voilà, j'ai un fil double d'un côté, un fil double de l'autre. Alors de ce côté, là, n'hésitez pas à en mettre pas mal. Ok et celui-là, par contre, je vais faire l'inverse, je vais le tirer de sorte à n'avoir que quelques mailles à faire avec le, la première partie du fil double. Donc là, il y a la seule difficulté, c'est de réussir à faire sa bride en ayant un fil qui traîne. Mais bon, c'est faisable. Donc ça s'apparente au joint russe, sauf qu'on se complique pas autant la vie qu'avec le vrai joint russe qu'on utilise pour les changements de pelote en cours d'ouvrage. Voilà. Au tricot donc je crochette tout à fait normalement et là j'ai déjà dépassé le, le joint entre les deux je continue à crocheter avec donc un fil double mais là j'ai un peu serré ouais, ça va Hop. et je fais comme ça 4 5 mailles à peu près histoire que ce soit solide alors on a l'impression que ça va se voir mais en fait au milieu du reste ça ne se voit pas voilà donc là c'est le reste de mon fil perdu de l'ancienne pelote. Et ici, je le fil perdu de la nouvelle pelote. Le fil perdu de la nouvelle pelote, je le laisse derrière, je le couperai plus tard. Et celui-là, je le ferai passer. Ben là, j'ai un trou, fais voir. ouais, si, c'est bon. Je vais le faire passer de l'autre côté. Et je le couperai plus tard. Voilà, mon changement est fait. Je me retrouve maintenant avec un seul fil pour faire mes brides. Et ça marche très bien. Alors je trouve qu'il marque que ça marche vraiment bien. Et en plus je pense que si on fait cette couverture avec des restes de laine, il va y avoir beaucoup de changements de pelote en cours d'ouvrage. Et je pense très franchement que c'est la façon de changer le fil idéal. Euh, parce que vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière, juste un petit peu, voilà. Faire sa première bride ou sa première demi-bride avec ces fils qui se baladent, c'est pas toujours évident, mais sinon, c'est plutôt bien. Je suis sur le retour et j'arrive là où j'avais fait mon changement de fil tout à l'heure. Donc là, je fais des brides. Oui, tout à l'heure, je vous disais que je faisais des brides. donc c'était des demi-brides. C'est maintenant que je fais des brides. Si j'inverse tout, ça ne va pas aller. Donc là, on voit bien mes deux fils perdus. Et si on regarde la tranche, eh ben, les V sont les mêmes. Si ce n'est que comme c'est un fil qui est doublé, ils sont évidemment plus épais. Mais ça ne change rien. On passe comme d'habitude sous les deux brins du V. Rien de plus rien de moi. Alors, le changement de fil, bah attends, je le vois pas du coup. Où est-ce qu'il est passé Peut-être en me touchant. Ah si, non. Si, voilà. <rire> Mais de toute façon, je suis bête. <rire> Il y a les fils derrière, hein j'avais qu'à regarder. Il est ici le changement de fil. Il est de là à là. Voilà, donc vous voyez, on voit pas grand-chose. Pour ce qui est des fils derrière, alors vous pourriez encore les sécuriser un petit peu. Avec une aiguille, un gros chat venir peut-être un petit peu sécuriser. Personnellement, je sais que ça n'est pas nécessaire. Hop, donc je coupe. Voilà, de là à là, on a le changement de fil. Voilà, je crois que c'est le moment un petit peu du bilan. Alors... Déjà, première chose, pour ceux qui ont décidé de couper les fils sur le bord et de ne pas les tisser, vous pouvez tout simplement, avec une aiguille à laine, venir leur faire faire faire au fil des petits serpentins sur la même couleur. Et ça ne se verra pas, il n'y aura pas de souci. Un bilan en demi-teinte concernant ce petit coupon. Alors, je vous explique. Déjà, je ne l'ai fait qu'avec deux couleurs, et je l'ai fait en tout petit format, et très honnêtement, je ne trouve pas ça super joli. Du coup je regrette vraiment mais j'ai pas réussi à mettre la main sur la couverture euh, que j'avais faite. Alors je comprends pas parce qu'elle n'était pas petite non plus, hein, donc euh, je l'avais faite en respectant scrupuleusement la même méthode, c'est-à-dire demi-bride bride, et euh, sur chaque rang de demi-bride, je venais faire des mailles en relief, sauf que j'ai changé de couleur à chaque rang, c'est-à-dire que j'ai utilisé des restes de laine qui étaient assez harmonieux ensemble, hein, évidemment, de même, euh, de même tonalité on va dire. Et ça rendait super bien. Donc, je suis un petit peu dégoûtée de vous présenter ça parce que c'était pas, pas du tout l'objectif. Mais ne désespérez pas. En changeant, en utilisant trois ou quatre couleurs différentes, vous verrez. Et surtout sur un format un peu plus grand, vous verrez le résultat est vraiment très chouette. Donc l'objectif de ce tuto, c'était pas de vous montrer un truc qui est assez moche. <rire> c'était euh, à partir de trois points de base, demi bride, bride et une maille en relief, de vérifier qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc ici, le motif, je le fais tous les deux rangs. Et je n'ai utilisé que deux couleurs. Mais vous voyez, ça n'a pas été le cas à chaque fois. Déjà ici, j'ai utilisé trois couleurs, et euh, elle n'est pas dans le bon sens. Hop là J'ai utilisé trois couleurs, et chaque fois que je faisais une maille en relief, j'utilisais la couleur beige. Et je faisais juste un aller-retour, demi-bride, bride. bride. Voilà, en faisant ma maille en relief sur les demi-brides. Pour le reste, j'ai alterné 2, 4, euh, ça dépend des moments, mais je crois que c'est 4. 4 rangs de demi-brides, brides, demi-brides, brides, demi -bride, bride, dans une couleur différente. Et ça donne encore un résultat, moi, que je trouve vraiment assez sympa. Sur les bords, j'ai tissé les fils, pour une raison très simple, c'est que, euh, j'arrivais à démarrer suffisamment loin du bord vous voyez c'est pas c'est pas moche hein, de démarrer euh, loin du bord hein. là je démarre assez près à 4 mailles mais ici je démarre donc euh, à 7 mailles du bord voilà et ça ça va très bien donc celle là je l'aime beaucoup aussi et celle ci c'est encore euh, une autre chose j'ai utilisé que deux couleurs et lorsque j'ai fait mes motifs j'ai fait demi bride maille en relief bride demi bride bride dans la même couleur et ensuite j'ai changé de couleur demi bride maille en relief bride demi bride bride puis de temps en temps je suis venue mettre des grosses bandes d'aller-retour demi bride bride demi bride bride voilà tout simplement ce qu'on peut faire aussi c'est ce que j'ai fait là c'est démarrer son ouvrage ici pardon et le terminer avec deux rangs de mailles serrées alors j'ai fait ça pour lui donner un petit peu plus de structure au niveau des bords c'est pas obligatoire, la maille serrée vous trouverez très facilement euh, euh, sur, euh, sur YouTube ou n'importe où ailleurs d'ailleurs euh, la façon de le faire, c'est pas très compliqué. Mais le reste, ça n'est jamais qu'une combinaison de ces trois points demi-bride, maille en relief, ou avec ou sans maille en relief, je veux dire, et bride. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand j'ai fait mes mailles en relief sur ce, ce coupon-là, j'ai fait à chaque fois une double bride. C'est une question de hauteur. Pour pas que ça tire et que je puisse venir saisir la demi-bride deux rangs en dessous, j'ai fait une double bride. Mais rien ne vous empêche d'aller saisir plus bas encore, c'est-à-dire non pas la demi-bride deux rangs en dessous, mais la bride trois rangs en dessous du coup. Mais dans ce cas-là, si vous allez trois rangs en dessous, faites une triple bride en relief avant, et pas une simple et pas une double bride en relief avant. C'est la même chose, sauf qu'on fait trois jetés au départ au lieu de deux pour la double bride. Donc vous voyez beaucoup de combinaisons possibles, mais ça suppose quand même que vous arriviez aisément à reconnaître des brides dont les jambes sont beaucoup plus longues, des demi-brides dont les jambes sont plus courtes, je suis en train d'en chercher mais j'en vois pas, <rire> c'est la catastrophe. Des demi-brides dont les jambes sont beaucoup plus courtes et où on voit que ça fait un joli petit rond. Voilà, c'est la seule, j'allais dire, c'est la seule condition. Pour le reste, après, vous utilisez autant de couleurs que vous voulez, tous les fils, de, tous les restes de laine que vous voulez. Et puis, vous venez faire des mailles en relief quand vous le souhaitez, avec le nombre de, de mailles d'espacement que vous souhaitez. Vous allez voir, ça peut être vraiment très très sympa à faire. Et ça évite de faire des rayures toutes bêtes, comme on fait habituellement. Et ça évite aussi de s'attaquer sur un premier ouvrage au crochet. Moi, c'était mon premier vrai ouvrage au crochet, donc ce n'est pas toujours facile s'attaquer à des couvertures très sympas, moi que j'aime beaucoup, mais avec des augmentations et des diminutions, moi ça me semble un petit peu risqué quand on est débutant total. Il vaut peut-être mieux simplement chercher la simplicité, et malgré tout, la fantaisie. Alors vous retrouverez les photos de ces couvertures à la fois sur mon compte Pinterest et sur mon compte Facebook. Les deux s'appellent Tricot Touch, et vous les trouverez dans les albums photos qui s'appellent... Euh et ben tuto 21 je vais pas l'appeler je vais peut-être pas l'appeler tuto tricot parce que ça serait plutôt tuto crochet <rire> vous pouvez aussi venir déposer sur ma page facebook tricot touch vos photos de vos ouvrages que vous aurez fait grâce à la combinaison de ces trois points grâce à ce tuto numéro 21 bon ben voilà contente d'avoir mené ces trois projets au bout alors le troisième je ne <rire> sais pas je commence vraiment à me poser des questions. J'espère que je ne l'ai pas jeté au moment où j'ai fait le, le, le tri. Je ne sais pas pourquoi j'aurais fait ça, mais bon. Euh, donc moi, j'ai trouvé ça très agréable à faire. Ah oui, autre chose. Je, je fais des rangs sans maille en relief dessus aussi parce que ça va beaucoup plus vite. Il faut bien qu'on se comprenne. Vous connaissez ma patience légendaire. Si vous faites une couverture entière en changeant de couleur à chaque rang, ou tous les deux rangs en tout cas, en faisant des mailles en relief tous les deux rangs, ce qui suppose quand même pas mal de boulot, euh, ça va quand même prendre plus de temps. Venir insérer des allers-retours demi-bride brides euh, de temps en temps, voire <rire> carrément beaucoup, et ben ça permet d'aller super vite quoi. Enfin d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Bon ben ça a été un petit peu laborieux à tourner ce tuto. Hein. J'étais pas très à l'aise sur la table, mais ça a été quand même un vrai plaisir comme à chaque fois. Euh, si ça vous a plu aussi si ça vous a été euh, utile n'hésitez ben, pas à liker, à partager petit pouce en l'air, etc., etc moi je vais, ce que je vais faire ben, c'est tout simplement terminer la bordure de celle-ci la corde euh, ça ne me satisfait pas vraiment mais enfin ça va, ça va hein, c'est pas si moche que ça honnêtement bon, allez je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos euh, tricot, crochet je ne sais pas encore